Bonjour les amis. Dans cette vidéo je voudrais vous expliquer quel marché faut-il trader lorsqu'on débute en trading et selon mon expérience. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous explique cela. Au départ je m'étais concentré sur le Forex donc j'aimais beaucoup le Forex. L'avantage du Forex c'est qu'il est ouvert euh, donc du dimanche soir au vendredi soir 24 h sur 24. Donc, vous avez une grande latitude de, de possibilité de, de trader toute la journée et même la nuit si vous le voulez. Vers 1h du matin, ça bouge pas mal. Et ensuite, vous avez donc bien sûr l'ouverture des marchés européens. Et ensuite, ça reprend un petit peu de l'activité aussi en début d'après-midi. Donc, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Il faut bien sûr à ce moment-là choisir les paires de devises les plus courantes. Moi, j'aime bien l'euro dollar parce qu'il est assez. Il bouge pas mal. Il y a beaucoup, bien sûr, de transactions sur l'euro dollar et ce n'est pas un marché trop brusque. Donc, il y a beaucoup de transactions. Donc, c'est un bon pépère qui bouge bien. Donc, c'est pas mal. Une autre paire de devises intéressante, c'est le GBPUSD, qui a des mouvements assez intéressants, mais qui parfois est un petit peu chaotique, donc un petit peu plus dangereux, mais c'est pas mal également. Donc, c'est une paire de devises qui est pas mal tradée également. Et après, bien sûr, bon, après un certain temps, je me suis mis aux indices que je n'osais pas trader au départ. Et là, ça a été vraiment une révélation à partir du moment où vous maîtrisez vraiment bien euh, le scalping et eh bien à ce moment-là euh, je vous conseille vraiment euh, le DAX donc euh, le marché des indices allemands donc euh, les 30 plus grosses sociétés allemandes et là c'est vraiment un marché formidable lorsque vous voulez vraiment un marché qui bouge bien il bouge énormément donc euh, en début de séance euh, européenne donc en début de matinée et après tout le long de la journée il y a souvent des mouvements intéressants jusqu'à fin d'après-midi. Donc ça c'est vraiment un marché que je vous conseille une fois que vous aurez bien maîtrisé une méthode de trading, particulièrement ma méthode de scalping, donc vous avez un, un accès ici en dessous vers mes formations. Donc scalping plus Ishimoku, c'est vraiment une combinaison de formations que je vous conseille pour arriver à avoir vraiment de bonnes performances sur les indices et bien sûr euh, sur, euh, sur le Forex aussi mais une fois que vous maîtriserez bien ça, vous aurez vraiment beaucoup de plaisir à trader les indices et particulièrement le DAX. Après si vous voulez trader euh, dans l'après-midi, ben vous pouvez trader également euh, les marchés américains. Donc les indices américains, le Dow Jones, le Nasdaq sont des marchés qui bougent bien également. Donc ce sont les marchés que je vous conseillerais de trader prioritairement. Donc les paires de devises, prenez les, les paires de devises les plus, les plus importantes parce que si vous prenez des paires de devises exotiques, ça va être plus compliqué, vous aurez des spreads plus élevés, tandis que Euro-Dollar vous n'avez pas des spreads élevés, GBP, USD, ça va encore également. Et ensuite les indices, donc là vous allez prendre énormément de plaisir à trader le DAX, et et vous verrez que là, vous pourrez gagner vraiment beaucoup d'argent très rapidement, pas la peine de passer toutes vos journées euh, euh, devant vos écrans, donc vous pouvez consacrer une heure ou deux le matin, ce sera suffisant, ou si vous n'avez euh, si pas la possibilité de trader en matinée, donc les indices euh, américains en fin de journée. Ça, Ce sont donc euh, les marchés que je vous conseille de trader en priorité et vous verrez, vous aurez des des très bons résultats avec ça si vous avez une bonne méthode de trading. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, allez-y, cliquez sur la petite cloche, vous recevrez un accès à mes vidéos et je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.